Salut à tous Vous vous souvenez, je vous ai laissé la parole pour choisir quel serait le prochain vaisseau de Star Wars Armada qui serait présenté. Eh bien, à l'issue des sondages à la fois sur Facebook et sur YouTube, parce que c'est très important, parce que les gens de Facebook pensent qu'il y a égalité, il n'y a pas égalité. Et donc le grand gagnant, ben c'est le Gladiator alors bon, c'est une évidence, hein, vous allez vite comprendre qu'en fait le Gladiator c'est un des vaisseaux les plus présents sur les tables de Star Wars Armada et je pense qu'à l'issue de cette présentation vous allez comprendre pourquoi. Comme à l'accoutumée, on va commencer par regarder la figurine en macro, ensuite on décrira les caractéristiques principales des deux vaisseaux qui sont proposés dans la boîte et puis on abordera tout ce qui est amélioration, carte titre, amirauté et équipage. Allez, à tout de suite Bon alors ce Gladiator, euh, alors déjà il n'est pas de la même couleur que les autres vaisseaux, il est plus foncé, plus foncé que les vaisseaux de l'Empire et du coup il s'intègre assez mal sur les tables et ça je trouve ça déjà dommage. En plus ce pont là, mais qui a designé ce pont C'est une véritable catastrophe. Bon alors j'imagine qu'il y a une espèce d'effet Luger, hein, le pistolet allemand là avec ces espèces de, de, de, de rondins, les quatre rondins qui sont au sommet, mais je trouve que c'est raté. Voilà, je ne suis pas très sympa avec la pièce mais en fait le vaisseau je le trouve pas très beau. Euh, en plus vous avez euh, des ponts d'envol euh, sur les côtés et à l'avant du vaisseau euh, qui n'ont pas été peints, alors j'imagine parce qu'en fait il euh, y a une jointure et qu'ils ne doivent pas pouvoir peindre quand il y a la jointure. Euh, mais voilà, ça aurait mérité de l'être quand on arrive à peindre les réacteurs, je ne vois, vois pas pourquoi on ne peint pas les, les ponts d'envol, alors bien sûr libre à vous de le faire et beaucoup de gens le, le, le font mais bon on achète du pré-peint donc on aimerait bien que ce soit, ce soit bien fini. Quoi. La descente du pont aussi, hein, je ne sais pas, si vous avez vu, c'est en escalier là, on a l'impression que c'est un netboxer, euh, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout dans la finesse de, de, de la pièce. D'autant plus qu'elle aurait mérité un traitement bien bien, bien meilleur, surtout avec ces deux pointes à l'avant, qui lui donne un espèce d'effet très racé, et, euh, et, et c'est tout l'équilibre de la pièce qui, qui est gâché avec, euh, avec ce pont euh, vraiment, vraiment hideux. Quoi. Bon allez, les cartes de ce Gladiator donc la Gadiator il est présenté en deux versions, hein, une version qui vaut 56 et une version qui vaut 62. Euh, bon alors c'est un vaisseau dont la coque est de 5, qui est bon, voilà, relativement, relativement moyen, mais qui pour tout en fait le reste des caractéristiques, vous allez voir, euh, sont, sont, sont assez véloces et correspondent pas mal presque à un victory, je dis oui presque à un victory, parce que vous allez voir qu'avec certaines cartes d'amélioration, on peut être aussi véloce avec le Gladiator qu'avec un qu vectory donc euh, coque excepté euh, c'est un vaisseau qui, euh, qui est extrêmement extrêmement intéressant euh, on va regarder sa capacité euh, de combat euh, contre les escadrons bon c'est pas sa grande force c'est pas vraiment à ça qui sert mais euh, il se défend bien hein. euh, la version Gladiator 1 euh, est équipée d'un des bleus alors que euh, la version Gladiator 2 sera équipée eh ben, de deux des bleus voilà le 1, un des bleus, le 2, deux des bleus, facile au niveau euh, des capacités euh, d'ordre escadron et mécanique, donc euh, en ordre on a euh, deux. Euh, bon ça permet euh, de capitaliser un petit pion, hein, ça permet d'engranger un petit peu au moins un ordre, et puis ça permet de rester quand même assez réactif, donc c'est intéressant. Au niveau des escadrons, 2, donc ça c'est notable. Euh, ça peut être intéressant de tirer avec soi euh, des escadrons qui viendront euh, euh, ensuite euh, profiter de certains avantages vous allez voir il y a une carte qui est sympa et qui touche notamment les escadrons qui y compris dans cette boîte et puis mécanique 3 mécanique 3 je trouve ça quand même assez intéressant sur ce vaisseau ça permet de bien se réparer donc ça offre en fait une assez longue durée de vie euh, de ce vaisseau sur les tables même s'il risque d'être la cible de pas mal de tirs parce qu'il est extrêmement craint par les rebelles au niveau des pions de défense, eh ben on a euh, un évasion. En fait, on a presque tous les pions vraiment intéressants euh, sur un vaisseau de cette taille-là. On a euh, le pion d'évasion, on a le pion de redirection et le pion de consolidation. Est-ce que je reviens dessus Oui, peut-être. Il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo pour la première fois. Euh, L'évasion, hein, ça vous permet euh, à distance longue... D'annuler un dé à distance moyenne, de faire relancer un dé à distance courte, attention, ça n'a aucun effet. Euh, le pion de euh, redirection euh, lui va vous permettre en fait de rediriger en fait les, les dégâts sur les coques adjacentes. Et le pion de consolidation lui a la capacité de diviser par deux les résultats. C'est souvent le pion qui est annulé par euh, les pions de ciblage de l'adversaire. Au niveau du mouvement, on a quand même un vaisseau qui est un petit peu pâteau. Alors déjà il se, ne se déplace que jusqu'à 3 ce qui est assez faible pour un vaisseau de cette, de, de ce gabarit. Euh, il a une capacité d'embarder de 2 à vitesse 1 ce qui est quand même assez intéressant mais ensuite c'est que du 1 et à vitesse 3 vous verrez que la première section d'embarder est nulle. Donc voilà faites attention c'est un vaisseau assez lourd et assez difficile à, à manier. En même temps, vous allez voir que c'est un vaisseau qui est fait pour aller chercher le contact, et il n'est pas vraiment là pour éviter, euh, éviter le combat. Donc euh, ça correspond bien euh, à, à l'esprit en fait, euh, de la bête. Au niveau de la coque, c'est plutôt sympa. Hein. On a une coque frontale au niveau de la proue qui est de 3, ensuite bâbord et tribord à 2, et puis euh, la, proue, euh, la poupe excusez-moi qui est à 1. Euh, voilà, c'est suffisant, euh, si vous gérez bien en fait vos pions de défense il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter d'autant plus qu'avec 3 de mécanique vous allez pouvoir vous réparer dans les temps ce qui est très intéressant sur ce vaisseau ce sont les dés donc vous voyez que c'est un vaisseau qui est en majorité constitué de dés noirs alors on peut s'inquiéter pour la portée c'est vrai qu'une fois qu'on est à portée courte les dés noirs vont être extrêmement véloces parce qu'ils peuvent avoir des résultats qui sont extrêmement létal. Euh, par contre, vous verrez également qu'il y a une carte titre qui va vous permettre d'utiliser ces dés noirs à portée moyenne. Et donc là, ben, vous comprenez tout de suite que ça commence à, à, à causer. La version 2, elle propose en fait de euh, rajouter un dés rouge sur babord et tribord. Moi, je reste extrêmement mitigé par l'intérêt de cette version 2. Je vous laisse euh, mettre en commentaire euh, ce que, la vision que vous avez de la version 2 du Gladiator. Mais le dé rouge, pour moi, n'a pas un grand attrait pour ce type de vaisseau euh, qui est clairement orienté vers le corps à corps, vers même l'abordage, je dirais. Donc on va regarder ensemble les cartes et on va commencer par les équipages. Euh, on va commencer par le personnel de liaison d'armement. Avant de révéler un ordre, vous pouvez utiliser un pion d'ordre, donc que vous auriez emmagasiné avant, pour changer cet ordre en un ordre tir ou escadron. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on euh, peut avoir été sur la réserve au début du jeu, euh, être parti sur une stratégie à long terme, et puis se retrouver au combat à corps à corps plus rapidement qu'on ne l'imaginait. C'est souvent le cas avec le gladiateur parce qu'il a des capacités par rapport à ça. Et donc pouvoir modifier en fait son ordre en tir nourri, ça peut vraiment, vraiment être très intéressant. Donc voilà, c'est une carte qui vaut 3. C'est pas bien cher pour vous offrir un petit peu de réactivité sur la table. La deuxième carte d'équipage, c'est l'amiral Shirano. Donc l'amiral Chirano sur un ordre escadron, hein, attention c'est bien spécifié quand vous avez le, le, le petit jeton euh, qui est devant, les escadrons que vous activez peuvent se déplacer même s'ils sont engagés, très intéressant. Quand un escadron engagé se déplace de la sorte, traitez-le comme s'il avait une vitesse imprimée de 2. Ça, ça peut être très intéressant quand vous vous rendez compte en fait, qu'il euh, y a un, un nœud en fait de combat d'escadron et que euh, ça gêne votre tactique parce que vous, vous auriez aimé que vos escadrons puissent aller faire une autre activité, faire une autre mission, remplir une autre mission et qu'ils sont occupés en fait dans ce nœud de, de, de bataille. Vous pouvez approcher en fait votre, votre gladiator de, de, de, de, cette, de ce point bloquant et venir en fait libérer vos escadrons de la, de la bataille. C'est très intéressant, ils peuvent repartir dans la mission qui leur était initialement attribuée. Voilà, moi je trouve que 10 c'est un peu cher pour cette carte là. Parce que euh, bloquer en fait les escadrons dans des nœuds de combat, c'est plus la stratégie de l'Empire que la stratégie de la Rébellion. Voilà. C'est plus les rebelles qui auront tendance à avoir besoin de se libérer de ce genre de contraintes que vous, euh, quand on vous taille, l'objectif c'est clairement de fixer l'adversaire. Voilà, On poursuit avec euh, le Technicien-Moteur, ou plus précisément la Technicienne, parce que c'est une demoiselle sur la carte. Donc euh, Après avoir exécuté une manœuvre, euh, vous pouvez épuiser cette carte pour exécuter une manœuvre à vitesse une. Moi je trouve ça sympa, voilà parce que ça permet de se repositionner, c'est intéressant. Ça coûte un peu cher, ça coûte 8, donc bon, voilà, c'est quand même un peu cher payé. Maintenant, faut pas oublier qu'on est sur un gladiator dont en fait la principale qualité c'est certainement pas le mouvement, faire une manœuvre de vitesse 1 supplémentaire. Ça peut lui permettre de se repositionner avantageusement et vous allez voir que c'est un vaisseau qui a besoin de pouvoir se fixer et s'installer dans la table. La deuxième carte, c'est l'équipe de navigation. Donc, vos pions euh, de mouvement peuvent soit changer votre vitesse, soit augmenter de 1 la valeur d'embardé. Donc ça, c'est euh, extrêmement euh, intéressant. Puisque euh, je vous rappelle que euh, lorsque vous jouez un pion de mouvement, vous ne pouvez changer normalement que la vitesse et non pas l'embardé. Donc là vous allez pouvoir euh, modifier l'embardé de votre, de votre vaisseau. Et je vous rappelle que votre gladiateur ne brille pas euh, pour son embardé dès qu'il dépasse la vitesse de 2, voire même la vitesse de 3. Il est plan-plomb, donc euh, cette carte là est intéressante. En plus elle ne vaut que 4. On va voir maintenant l'équipe des senseurs. Tant que vous attaquez, vous pouvez épuiser cette carte pour utiliser un dé pour changer un de, une de vos faces de dés en icône ciblage. C'est très intéressant parce que je vous rappelle que l'icône ciblage, c'est l'icône qui vous permet en fait euh, d'annuler pour cette phase de combat un pion de défense. Et lorsque vous jouez avec le gladiator, vous jouez principalement avec des dés noirs. Or, les dés noirs sont des dés qui n'ont pas de dés de ciblage. Donc effectivement, vous allez taper très fort, mais à chaque fois, votre adversaire en face, il va avoir la possibilité, lui, d'utiliser ses pions de défense. Étant donné que vous tapez très très fort, mais vraiment très fort, si vous envoyez 4 dés, vous pouvez avoir un max de touches. Ça peut être intéressant que dans ces touches-là, il y ait quand même une option de ciblage. Sinon, en face ils vont systématiquement diviser vos résultats par deux, ils vont systématiquement redirectionner euh, vos, vos pions, euh, voir s'ils ont le fameux pion qui annule toutes les touches, bah, ils vont systématiquement s'en servir, et puis ça ne fera rien. Donc, au début, je ne comprenais pas trop l'intérêt de cette carte, parce que je me disais, ouais, on joue Gladiator, donc de toute façon, on joue comme des bœufs. Il faut quand même ajouter un petit peu de sensibilité, un petit peu de subtilité, en fait, dans ce Gladiator, et savoir rajouter cette carte, qui ne vaut que 5, et qui va quand même vous permettre de dégager certains pions de défense et de maximiser en fait vos dégâts. Allez, on va regarder les deux cartes missiles, vous allez voir, elles sont sympas. La première, à mon avis la vraiment plus sympa de toutes, c'est le propulseur agrandi. Donc celle-ci, c'est une modification. L'armement de batterie de votre section de coque de proue, donc à l'avant, augmente de 2 dés noirs. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 6 dés en proue, ce qui correspond à peu près à la valeur d'attaque d'un victory. Euh, à part que vous valez euh, guerre plus que 56 points quand vous prenez le, le gladiator version 1 donc euh, pour ce qui est euh, d'attaquer euh, de face c'est vraiment extrêmement véloce parce que vous vous retrouvez avec un vaisseau qui coque excepté à toutes les caractéristiques d'un victory grâce à, grâce à cette petite amélioration petite amélioration qui vaut quand même 13 points donc elle vaut cher mais ça peut être vraiment intéressant et ça peut vraiment faire transpirer les rebelles en face. Autre carte qui, malgré tout, a son charme, c'est le missile à conclusion d'assaut. Euh, très utilisé, d'ailleurs, qui est en couverture euh, du forum actif de Star Wars Armada. Salut les gars euh, Voilà, sur des dés noirs, ça tombe bien, on joue Gladiator. Chaque section de coque adjacente de la section de coque qui défend subit un dégât, qui défend... Ça veut dire que de toute façon, qu'elle soit touchée ou pas, euh, à partir du moment où elle défend, eh ben, euh, vous, avez, euh, vous avez un dégât sur les sections de, de chaque côté. Voilà. Donc c'est quand même la garantie de mettre deux touches quasiment systématiquement. C'est assez impressionnant, c'est une carte euh, qui euh, ne se défausse pas. Il n'y a pas de précision de, de défauts pour cette amélioration. C'est une amélioration, enfin, c'est un missile qui ne vaut que 7. Donc, je trouve, ça, je trouve ça pas trop cher payé pour pouvoir mettre deux touches systématiquement. Allez, on va maintenant aborder les deux cartes titres du vaisseau. Vaisseau qui est un des plus représentés sur les tables de Star Wars Armada. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. L'insidious, donc l'insidious, les dés noirs de votre armement de batterie peuvent être utilisés à portée moyenne, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Cet effet ne s'applique que tant que vous attaquez une section de coque poupe d'un vaisseau. Donc la poupe, c'est l'arrière, donc c'est intéressant, mais il faut être capable de contourner le point. Et euh, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, de s'attribuer ce titre-là Parce qu'il va falloir contourner l'ennemi pour pouvoir bénéficier en fait, euh, de, de ce pouvoir. En plus, je rappelle que euh, c'est pour tirer à distance moyenne. Normalement, si on a réussi à faire le tour du vaisseau... Euh, on est déjà quand même assez proche de lui, euh, ou alors ce serait des vaisseaux qui seraient euh, en combat euh, euh, sur les périphériques de la, de, de la table et puis que vous êtes en train de rejoindre. Voilà, ça reste mitigé, je ne vous cache pas que ce n'est pas la carte titre la plus jouée sur le Gladiator. La carte titre la plus jouée et quasi systématiquement jouée pour le Gladiator, c'est Demolisher. Demolisher, durant votre activation, vous pouvez effectuer une de vos attaques après avoir exécuté une manœuvre. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette carte d'amélioration, vous allez pouvoir attaquer, bouger, et puis ensuite attaquer euh, de nouveau. Alors de nouveau, pas tout à fait, puisque vous avez droit à deux attaques par phase, hein, je vous rappelle. Donc vous en consommez d'abord une, vous faites un mouvement, puis ensuite vous consommez votre deuxième attaque à l'issue de votre mouvement. C'est très intéressant c'est extrêmement déstabilisant pour le joueur parce que quand on joue Armada, ben on a été obligé de, de sortir le cerveau, de le remodeler, puis de le remettre dans la boîte pour dire bah ben non, j'attaque, puis après je bouge. Et ben celui-ci, c'est le seul vaisseau de Star Wars Armada, pour l'instant, et que j'en sache, qui est en capacité de tirer après s'être déplacé. Et c'est très déstabilisant sur la table. Ça vaut quand même 10 points, donc c'est vrai que c'est cher, mais s'il y a 10 points à rajouter en fait, au Gladiator, c'est systématiquement cela. Voilà, on va maintenant finir la présentation de ce vaisseau par la carte de l'amiral que moi j'apprécie énormément. C'est euh, l'amiral Screed. Screed, je prononce super bien l'anglais, que je parle un peu comme une vache franc comtoise Mais c'est pas grave. Une fois par activation, quand un vaisseau allié attaque, il peut utiliser un dé pour le changer en face avec un icône critique. Voilà. C'est juste ça, c'est juste la certitude qu'une fois par tour, tous les vaisseaux alliés auront au moins un critique dans leur poche, et pour peu que statistiquement ils en fassent un de leur propre jet, bah ça vous fait une touche assurée en plus, systématiquement. 26 points, ça fait cher l'amiral, mais moi bon, en même temps c'est un amiral, donc ça vaut cher. Moi je vous cache pas que de tous ceux que je vous ai présentés pour l'instant, euh, l'amiral Scrit c'est celui que je préfère. Voilà j'espère que cette vidéo là elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a convaincu malgré la pièce d'acheter en fait le Gladiator bah parce que tout simplement c'est un vaisseau qui est incontournable. Vous le retrouverez sur toutes les tables, il est présent dans toutes les parties et il le vaut bien parce que c'est vraiment le fer de lance de la flotte de l'Empire. Je ne fais pas de sondage cette semaine puisque je pars du principe que la semaine prochaine, je vous présenterai pour contrebalancer la frégate MC-30 des rebelles. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page et ça me fait extrêmement plaisir. Je tenais à saluer tous ceux qui sont abonnés ces 15 derniers jours. Si la vidéo vous a plu vous a convaincu d'acheter ce vaisseau, n'hésitez pas à me lâcher un pouce, ça me permettra de remonter dans le référencement de YouTube. Vous savez à quel point c'est important. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si vous déroulez en fait le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver les liens. Vous avez des liens sur Forum Actif Armada, vous avez des liens sur le site de FFG, enfin voilà, allez faire un tour. Vous allez y retrouver des choses intéressantes. Vous y trouverez également le lien sur ma page Facebook, sur laquelle je vous invite à me rejoindre pour pouvoir discuter plus profondément sur certains sujets, aborder d'autres jeux, aborder d'autres passions, et puis surtout, notamment, participer aux éventuels prochains sondages. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit lien qui est juste là, là le petit rouge. Et puis, bah, si jamais vous voulez vous perdre dans les méandres de l'Internet, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon Tipeee. J'ai dit que j'en parlais pas plus, donc je n'insiste pas. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à ciao, bye bye.